arrivée imminente à Screamworks, où les frontières des capacités physiques humaines sont constamment repoussées jusqu'à leurs limites et au-delà. Dans un avenir proche, notre œuvre servira l'humanité tout entière. Je m'appelle Contrôle et je vous guiderai pendant votre formation. Les nouveaux employés de Screamworks ont le choix entre trois parcours professionnels. Pilote, ingénieur et expert en démolition. Chaque rôle est important et contribue à la stratégie globale de la compagnie. Pas de panique. Une patrouille viendra le chercher. En temps voulu. Screamworks pense toujours de veiller à la sécurité des humains. Bienvenue chez Screamworks Bienvenue au Labo à Attraction, première escale de votre aventure au sein de Screamworks. Les labos ont été créés dans le but d'étudier la résistance humaine à la stimulation et au stress physique. Nous repoussons les limites de l'humanité à l'aide de divertissements extrêmes. Votre travail ici contribuera au succès de nos projets à long terme, qui sont actuellement top secret. compétences de pilote vont être mises à l'épreuve. Vous ne pourrez pas passer au défi suivant, tant que vous n'aurez pas maîtrisé celui-ci. Bien reçu, PC. Il s'agit peut-être d'un détecteur de mouvement défectueux. Vous pouvez utiliser le turbo pour gagner du temps et défier la gravité en roulant sur deux roues. Les passagers adorent les sensations fortes. Un pilote doit parcourir le circuit le plus vite possible afin de marquer un maximum de points. Optimisez votre score en réalisant un temps record, en atteignant une vitesse de pointe et en évoluant sur deux roues. D'autres moyens de marquer des points deviendront disponibles à mesure que votre niveau d'accréditation augmentera. Quand le feu passe au vert, maintenez la gâchette droite enfoncée pour accélérer. Pour éviter de dérailler, penchez-vous dans les virages avec le stick analogique gauche. Pour négocier les virages les plus serrés, se pencher ne suffit pas. Utilisez également la gâchette gauche pour freiner et ralentir. Quand vous passez sur les éléments turbo bleus, appuyez sur X pour remplir la jauge. Plus vous serez proche de la fin de l'élément quand vous appuierez, plus vous gagnerez de turbo. Maintenez la touche A enfoncée pour utiliser le turbo accumulé. Évoluez sur deux roues pour obtenir des points supplémentaires. Trop tôt. Trop tôt. Bonus. Trop tôt. Bonus. Structuraux, vide. Bonus. C'est qu'une, Nouveau record d'indice de hurlement. De nouveaux jouets ont été déverrouillés. Pilote qualifié. Performance améliorée. Utilisez le turbo pour gagner du temps, et défiez la gravité en roulant sur deux roues. Les passagers adorent les sensations fortes. Yeah oh, oh, oh, oh, oh, oh Force. Yeah Force. Bonus. Parfait. Bonus. Le tour restant. Bonus. Super. Bonus. Super. Bonus. Tu as beau épuisé. Bonus. Parfait. Bonus, turbo épuisé. Parfait. Jour de turbo vide. Bonus, circuit terminé. Nouveau record d'indice de hurlement. Test de pilotage réussi. Hurlement décuplé. Beau travail. Notre programme d'experts en démolition a déclenché la polémique à cause des coûts engagés pour la construction de bâtiments à détruire. Vous comprendrez que nos candidats se doivent d'être exceptionnels afin de faire taire les critiques. Vous devrez repérer les points faibles des structures et les explosifs cachés. Ce programme fait appel à votre sens inné de la destruction pour le plus grand bonheur de tous. Un expert en démolition doit occasionner un maximum de dégâts. Marquez des points en détruisant des bâtiments, en utilisant les accessoires à votre disposition et en terminant le niveau avec des nacelles ou des wagons inutilisés. Utilisez le stick analogique gauche pour faire pivoter et diriger votre nacelle. Les gâchettes gauche et droite vous permettent de régler la puissance de lancement. Pour décoller, maintenez la touche A enfoncée afin de lancer le ralenti. Utilisez la ligne en pointillé pour viser. Relâchez ensuite la touche A pour propulser la nacelle. Redémarrage du niveau. Nouvelle tentative. Redémarrage du niveau. Dégâts critiques occasionnés. Dégâts structurels détectés. Les capteurs détectent des dégâts majeurs. Effondrement en cours. Nouveau lancement, prêt. Fondation endommagée, effondrement sont imminent Niveau de démolition critique Stabilité du bâtiment compromise. Éminent. Aucun lancement restant. Fin du test. Équipe de ramassage en civil en approche. Nouveau record d'indice de hurlement. On vous a attribué un nouvel équipement. Nul doute que vous en ferez bon usage. Mission accomplie. Vous vous améliorez en matière de destruction. Un art que votre espèce maîtrise à merveille. L'ingénierie est au cœur de notre travail à Screenworks. Tout candidat potentiel doit prouver qu'il est capable d'ériger des structures terrifiantes afin d'assurer un futur à l'humanité. Prouvez que vous avez le talent requis pour bâtir de meilleurs lendemains en surmontant une série de défis de construction. Enthousiasme et intensité sont la clé. Construisez de superbes montagnes russes, respectant les normes de Screamworks. Vous devrez tout d'abord respecter à la lettre les critères fixés au départ. Une zone constructible restreinte et un nombre limité de sections de circuit. Appuyez sur A pour placer une section de circuit standard. Appuyez sur le BMDO pour terminer automatiquement votre circuit. Appuyez ensuite sur A pour confirmer sa position. Quand vos montagnes russes sont terminées, il vous faut les tester pour parachever le niveau. Appuyez sur le départ pour passer à la phase de test. Appuyez sur la touche Affichage à tout instant pour afficher les critères et défis bonus du niveau actuel. de hurlements. De nouveaux jouets ont été déverrouillés. Succès phénoménal